Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bonjour à tous Voilà, que le Seigneur soit glorifié Et euh, on bénit le Seigneur pour le temps de partage de ce soir qu'il nous donne et euh, sur euh, les pots de vin par la parole Et euh, avant de commencer, je, je, vais, je vais prier pour que le Seigneur nous aide encore à, à donner son, sa parole, donner son message Voilà, Seigneur Papa, sois glorifié Papa, merci Seigneur pour la vie Papa, merci Seigneur pour ta vérité, ton évangile pur et véritable Seigneur, ta parole Papa Seigneur mon roi Papa, nous voulons encore Papa nous repenter devant ton trône Seigneur, nous humilier Papa car tu es le souverain papa, tu es le roi des rois papa On veut t'aimer Seigneur, te dire Que tu es saint, tu es sans péché papa Tu es glorifié papa au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia frères et sœurs Donc du coup euh, On bénit le Seigneur pour, euh, pour sa parole Pour sa vérité qu'il qu nous donne Et euh, donc j'ai béni le Seigneur aussi pour le partage Qu'il voilà, y qui a eu sur euh, L'autorité Selon le, la Bible, c'est tr très intéressant par rapport à, à, à la vérité. C'est la vérité. C'est le message du temps, c'est le message euh, qui nous touche, le message qui nous encourage, le, le message que nous voulons vivre. Et euh, donc voilà. Et, euh, et il y a quelques semaines, enfin plutôt quelques jours, voilà, euh, quelqu'un nous disait oui, euh, que ce passage de Romain 13 concernait euh, les, les, les anciens, l'autorité des anciens et, et on a débattu avec ce frère. là on lui a dit non, ce n'est pas la parole, ça, ça c'est pour les, les, les magistrats, les policiers, tout ça, ça ne concerne pas les, les, les dirigeants d'église. Et du coup, il est parti, il a pris un pierre là-bas qui parle des, des jeunes, euh, soumettez-vous aux anciens, etc. Donc on lui a, on a décortiqué la parole et ce message, ce Seigneur permet par rapport à ça, on, on en parlera un peu par rapport à un pierre, on parlera un peu aujourd'hui et euh, on a compris pas là que c'est pas euh, une soumission où, où on fait des choses contre la parole et, euh, et euh, il faut obéir quoi et euh, c'était vraiment la confusion et j'ai bénis le seigneur de, de sa parole qu'il qui, qui nous donne qui nous stabilise qui nous enracine et, euh, et on doit prendre position pour la vérité pour l'évangile pur et euh, ne pas s'en détourner pour ne pas être euh, pour ne, voilà pour ne pas être détruit hein, parce que sans la parole, on est détruit en vérité. Donc voilà, en tout cas, béni le Seigneur, il est vivant. Bon Dieu fidèle, Alléluia. Donc frères et sœurs, aujourd'hui on va parler du, euh, les, de, des pots de vin. Les pots de vin par la parole. Et, euh, et si on prend la définition de pot de vin, on va le voir euh, dans la définition, pot de vin... Euh, on voit par là que pot de vin c'est euh, somme d'argent, euh, voilà, cadeau payé hors du cadre légal d'une transaction tra pour obtenir un marché. Et euh, on voit aussi par là que ce sont des dessous de table, voilà, euh, pour boire, tout ça, etc. Et, euh, et on va prendre euh, la parole dans, dans euh, Exode 23. Exode 23. Voilà. Parce que nous sommes dans, une, dans un temps où il y a beaucoup de pots de vin par la parole. Dans notre chrétienté, des belles paroles voilà, qui veulent te, te gratifier, t'élever. Des, des, des, des, en gros, des pots de vin. Et voilà, il y a beaucoup de pots de vin que, qui ont fait que beaucoup ben, de chrétiens se sont détournés, détournés de l'évangile. Et euh, pour s'attacher à, à des esprits séducteurs, voilà, et, euh, et, euh, ils ne sont plus dans la vérité. Et c'est dans ce temps que nous sommes aujourd'hui. Et, euh, et on va prendre l'exode 23, un passage qui, qui, qui, qui est magnifique Pour un peu parler des pots de vin aussi Et, et qu'est-ce que le pot de vin peut produire dans la vie d'un chrétien ou une chrétienne Qui, qui, qui l'accepte en vérité dans son cœur ou physiquement ou dans son cœur Parce que voilà Et euh, donc voilà Donc on, tu ne répondras pas de rumeurs mensongères « Tu ne prêteras pas la main aux méchants pour être témoin d'une violence. Tu ne seras pas derrière la multitude pour faire le mal. Et tu ne témoigneras pas dans un procès pour te, détour pour te détourner derrière la multitude et faire détourner. » voyez ?« Et faire détourner. » C'est grave, frère et soeur. Donc, on voit pas là dans ce passage. Et... Euh, et la parole nous dit, tu ne seras pas derrière la multitude pour faire le mal. Donc, on ne doit pas être, nous, être chrétiens, derrière la multitude pour faire le mal. Vous voyez Comme on l'a vu dans la parole, avec euh, euh, le Seigneur, Yeshua, on a vu les Juifs, tout ça, les, les, les, les, les Juifs religieux, ils se sont tous mis ensemble pour faire le mal, pour crucifier Yeshua, pour détruire, enfin, ils pensaient détruire Yeshua, mais Yeshua, le Tout-Puissant. Donc, en fait, la multitude, en fait, pense avoir, euh, comment dire, euh, la force, pense être suprême, etc. Mais en vérité, Yeshua était le suprême, mes amis. Yeshua les a... En fait, il a, il a vaincu le péché. Yeshua a vaincu le mal, frères et sœurs. Donc, nous sommes dans une génération où nous, chrétiens, ben, nous serons pas forcément accepté du monde. D'ailleurs, nous ne sommes pas acceptés du monde parce que la parole nous dit que nous serons haïs du monde. Donc, en tant que chrétien, il ne faut pas que tu t'attendes à être accepté de, du monde, à être aimé euh, du monde parce que, ben, la parole nous dit que nous serons haïs de ce monde. Donc, si tu ne connais pas, en fait, pourquoi tu es chrétien, tu ne réalises pas les souffrances par lesquelles Jésus-Christ est passé, eh ben, tu, tu, tu risques de faire naufrage. Combien de chrétiens ont fait naufrage parce que le monde, ben, euh, comment dire, les ont traités de fous. Le monde les a rejetés. Le monde ne les, a pas, ne, ne les a pas acceptés. De ce fait, beaucoup de chrétiens se sont refroidis et ont perdu la foi et ont commencé à pratiquer le péché. On commencé à pratiquer les œuvres du monde parce que ben, euh, la multitude, euh, comment dire, était contre eux. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans, dans, dans ce monde qui est pervers et corrompu. Donc, en tant, que, en, en tant que chrétien, ne crois pas que tout le monde va t'accepter en tant que chrétien, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois connaître ton identité. On doit connaître notre identité, frères et sœurs. voyez Et tu ne témoigneras pas dans un procès pour te détourner derrière la multitude et, et faire détourner. Donc, en fait, en vérité, tu dois garder la position... De la sanctification, la, la, la, la position en Jésus-Christ de Nazareth Enraciné en Jésus-Christ de Nazareth Pour ne pas être, comment dire, balayé par le, le, les flots Balayé par les, les, les, les, comment dire, les attaques de ce monde Vous voyez frères et sœurs Alléluia Waouh Et on va sauter un peu ce, ce passage voilà, Et on va prendre le verset 8 La parole nous dit « Tu ne recevras pas de peau de vin. » Vous me direz, oui, c'est physique, une pot de vin. Mais ça peut être aussi par la parole. Et on va le voir au fur et à mesure, dans, dans, dans, pendant le partage, que tu peux recevoir des paroles, en fait, en vérité, des pots de vin par la parole, qui vont te faire perdre le message de l'Évangile, frères et sœurs. Qui vont te détourner de la marche avec Yeshua de Nazareth. Les pots de vin, vous voyez Et ça peut être aussi physique, les cadeaux, on te donne des cadeaux sur cadeaux, voilà, euh, et, et, et, et ces cadeaux que tu reçois, ben commence à te fermer un peu les yeux parce que tu sais que si tu, voilà, tu marches dans la sanctification, si tu dis, si tu crains pas le Seigneur, voilà, si tu, voilà, si tu, euh, euh, comment dire, en fait, les pots de vin vont te faire perdre la, la comment dire, la, la vision du royaume. Alléluia. Voyez, les pots de vin vont t'aveugler et on le voit plus bas. Car les pots de vin aveuglent les voyants Ici on parle des prophètes Les voyants c'est des prophètes Les chrétiens parce que nous voyons aussi Parce que nous, nous, le Seigneur nous montre aussi les choses Il nous révèle sa parole Donc nous sommes voilà, potentiellement un peuple voyant Alléluia Donc on voit par là que les pots de vin aveuglent les voyants Et pervertissent les paroles des justes Mes amis C'est dire que toi qui es juste aujourd'hui nous qui sommes justifiés par Yeshua qui est mort sur la croix eh Nous devons veiller pour ne pas être Comment dire euh, Qu'on ne, euh, qu ne reçoive pas des pots de vin Qui vont pervertir euh, nos paroles En gros changer nos paroles Changer euh, le message de l'évangile En un autre message frères et sœurs Vous comprenez Voyez Les pots de vin Et ça peut venir de tous côtés ça peut venir même de celui ou celle qui est à côté de toi. Ça peut même venir de, de ta famille. Vous voyez, frères et sœurs, les pots de vin peuvent t'aveugler. Les pots de vin peuvent te, te faire, comment dire, diluer l'évangile de Yeshua de Nazareth, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs et te sortir de ton appel De te sortir du message de l'évangile Te sortir de la vérité frères et sœurs Et tu vas commencer à te compromettre frères et sœurs Le combat que nous menons dans cette génération C'est un combat pour ne pas perdre la vérité frères et sœurs Pour ne pas perdre Jésus-Christ de Nazareth Pour ne pas perdre la sanctification Mes amis Car la parole nous dit Sans la sanctification Nul ne verra le Seigneur Yeshua donc, en fait, tous les jours de notre vie, nous devons marcher, comment dire, dans la sanctification. Vous voyez Qu'aucune parole ne vienne troubler ton cœur. Qu'aucun qu message, qu'aucun songe, qu'aucune vision ne vienne troubler ton cœur, mes amis. Parce que tu peux recevoir des paroles de vin aussi, des, des, des pots de vin aussi, frères et sœurs, voilà. Par, des, par la parole. La parole, la parole, frères et sœurs, c'est terrible, mes amis. La parole est une âme terrible. Vous voyez, frères et sœurs On va revenir là-dessus. On va prendre Genèse. Genèse 3, au verset 1er. On va parler là le titre, « Séduction du serpent et chute de l'être humain ». voyez Donc, en fait, la parole séduit. Il y a des paroles séduisantes que tu peux entendre, que tu peux recevoir, mais ton cœur ne doit pas les accepter. Il faut les refuser, mes amis. Refuse les pots de vin Cadeau sur cadeau. Il y a un... Moi qui vous parle. Des... A... J'en ai reçu des cadeaux. Des cadeaux Frère, j'ai toujours fait attention à ça par la grâce du Seigneur. La grâce de Yeshua. Les cadeaux peuvent te fermer les yeux. oh comme il m'a donné un cadeau. Ah. Oh là là, je vois son péché mais je ne vais pas le dire. Je vois ses agissements mauvaises mais je ne vais pas le dire. Oh là là, oh, il m'a donné un cadeau hier. Il m'a donné... Oh là là. En fait, les cadeaux, là, ça peut te bloquer, mon ami, à prêcher l'évangile. <rire> tu vois Les pots de vin, frères et sœurs, par la parole, peuvent t'empêcher de prêcher l'évangile, mon ami. De vivre Jésus. Tu comprends Tu vas commencer à vivre Jésus, mais un pied à gauche, un pied à droite, un, peu, un pied compromis, un pied vérité, un pied. Com ah, comme cette personne met beaucoup. Quand je n'ai pas de moyen de me déplacer pour faire les courses à ah, celles qui m'aide. Mais je vois que son comportement euh, en tant que chrétien, euh, euh, c'est compliqué. Euh, elle vit dans, dans, dans des choses compliquées. Ah euh, oh là là, hier elle a, elle a dit des choses, mais en fait ce n'est pas vrai. Mais comment Ah oh là, là là là Et tu as commencé à fermer les yeux. Vous voyez frères et sœurs, Les peaux de vin aveugles les voyants, mes amis. Oh telle personne doit m'héberger Oh telle personne doit me, doit, doit me recevoir chez elle J'ai pas de logement Si je lui dis la vérité Elle va pas m'accepter à la maison T'as reçu mon ami peau, Des pots de vin aussi, Ça peut être aussi l'hébergement Pots de vin cadeau, tout ça Voilà on te fait du bien Et, et voilà Pots de vin Mes amis Les pots de vin sont terribles frères et sœurs Je vous dis la vérité C'est terrible Vous Voyez frères et sœurs Oh là là là là. Il y en a qui vont faire des fausses déclarations de fiches de paye, de contrats, de travail, pour avoir un logement, mon ami. Voyez un peu, frères et sœurs. Voyez. Voyez. C'est grave. Pour avoir quoi Pour avoir un peu, un peu de quoi vivre, mon ami, la compromission. Un chrétien, il te voit et te dit Mais tu peux faire des fausses déclarations. Dieu va comprendre. Tu peux faire une fiche de paye, tout ça. Dieu va comprendre, t'inquiète pas. Tu peux faire un faux contrat. Dieu, Dieu va comprendre, Dieu connaît ta peine. Tout ça, peau de vin par la parole, mon ami. Qui vont te sortir et t'aveugler, et te sortir de la vérité, et qui vont t'aveugler l'aveuglement, mes amis. Donc, on va prendre Genèse 3, verset 1. Oh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je une autre parenthèse. On va te dire, non, Dieu comprend. Ce pas grave, Dieu comprend. Le péché, est... il n'est pas méchant, le Seigneur. Il comprend. Il comprend. Peau de vin par la parole, mon ami. Des paroles qui vont te séduire, qui te séduisent. Tu vois? Et qui vont te faire oublier ce que le, le Seigneur t'a dit. Tu comprends? Alléluia! Et on voit pas là dans Genèse 3, au verset 1er. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh, Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Il commence à donner des pots de vin par la parole, mon ami. La séduction. Des paroles pour aveugler. Frère, et ça aveuglent à derrière. Ils ont été aveuglés par ces pots de vin par la parole. Frère et soeur. Donc, le but des pots de vin par la parole, c'est de t'aveugler. Comme, comme tout à l'heure, on l'a lu. Tu vois de pervertir tes voix De te faire oublier la parole frères et sœurs Les pots de vin Peuvent te sortir de la parole Je te dis la vérité Tu vois Mes amis Et on va parler de, euh, euh, au verset 2 Et la femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin Donc en fait elle réplique par la parole La parole dit Mes amis Voyez Verset 3, mais quant au fruit de l'âme qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, Elohim c'est le nom du, du créateur, le nom de Dieu, pour ceux qui vont entendre ces messages par la suite. Souvent, on répète souvent ça parce qu'on a le souci que les gens ben, comprennent aussi euh, ce que nous disons, ce que nous prêchons, par rapport à, à la traduction qui a été faite, ou là, au Seigneur, par rapport au texte d'origine qui est très enrichissant, alléluia, vous voyez, vous n'en mangerez pas. Donc elle réplique par la parole, vous ne mangerez pas et vous ne le toucherez pas, mes amis. Voilà comment nous, chrétiens, nous réagissons quand nous sommes attaqués, nous sommes combattus. Voilà euh, euh, que le monde, le péché, la chair nous, nous combat. On réplique par la parole. Voilà, la parole dit, la parole, la parole, la parole. Vous voyez, c'est terrible. De peur que vous ne mouriez. Donc en fait, elle savait que la parole dit que tu mourras. Si on, si, on, si, on, si, on, si on en mange La parole est claire, le Seigneur leur a dit ça en fait Il savait la parole, tu vois De peur qu'ils qu meurent, voyez Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez Vos yeux seront ouverts ça ah, Excusez-moi, verset 4 Le serpent dit, alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas Vous voyez, les ne devinrent pas la parole Donc l'ennemi commence à les séduire donc, en fait, tu peux recevoir la vérité, frère. Tu peux avoir reçu la vérité. Et le, ce qui est terrible, c'est que Adam et Ève étaient immortels, frères et sœurs. Attention, mes amis. Ils étaient immortels. Donc, comment Adam et Ève ont fait pour tomber dans le péché Comment ont-ils fait pour désobéir au Seigneur, frères et sœurs Les peaux de vin par la parole, mes amis. Voyez Ils ont été séduits par la parole, mes amis. Voyez, frères et sœurs. Malgré qu'ils étaient immortels Malgré qu'ils n'avaient pas connu le péché mes amis Regardons comment Adam et Eve ont été séduits Et en est de même dans notre génération Parce que nous sommes frères charnels Donc comment à plus forte raison nous aujourd'hui Qui sommes avec un corps charnel Pouvons-nous aussi être séduits Donc on voit par là que nous ne sommes pas arrivés mes amis Vous comprenez frères et sœurs Donc voilà pourquoi nous devons tous les jours frères et sœurs C'est une guerre On doit se battre pour ne pas changer la parole. On doit se battre pour ne pas, comment dire, euh, euh, comment dire, être séduit. Accepter les pots de vin, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs Voilà pourquoi il faut veiller. On doit veiller pour ne pas être séduit. Vous voyez, frères et sœurs, par l'argent. Par les belles femmes Les belles femmes, les, les beaux hommes Même s'ils ne sont pas beaux L'ennemi peut aussi t'envoyer des gens qui ne sont pas beaux forcément Belles physiquement Voilà, d'apparence ou comme tu veux hein, voilà, Tout le monde est beau au-dessus du Seigneur, attention Je ne suis pas là pour dire un tel est moche, un tel est beau un tel est... Non, non, on est... on est tous beaux, belles devant Yeshua mes amis Vous voyez frère et soeur Donc l'ennemi peut t'envoyer n'importe quoi frère pour te détourner Nous envoyer n'importe quoi pour nous détourner Je me mets aussi dans le sac parce qu'on est aussi humain mes amis voilà pourquoi il faut se faire violence. Et la parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, là, être violent, mon ami. Donc, peu importe la personne, peu importe le frère ou la sœur que tu aimes, mon ami, si tu vois que ces paroles, c'est des pots de vin qu'il veut te donner Pas la parole, pas aussi physiquement Des pots de vin Tu sens que ah, tu as tellement reçu de pots de vin Tellement reçu de prophéties Tellement de reçu de choses de la part de telle ou telle personne Frère, ne ferme pas les yeux sur la vérité mon ami Tu dois rejeter les pots de vin pour Jésus-Christ de Nazareth mes amis Vous voyez frère et sœurs, Les pots de vin mes amis Voyez? Donc on voit par là que la parole a une puissance. Si Adam et Ève ont réussi à tomber, mes amis, ont pu tomber, c'est que cette parole qu'ils ont entendue, frères et sœurs, eh ben, c'était une parole terrible. La, la parole, elle, elle est puissante, mes amis. Il y a une puissance dans la parole, frères et sœurs. Voyez Donc voilà pas tout, Voilà pourquoi ce n'est pas toute parole qu'il faut que tu acceptes. Je te dis la vérité. Ce n'est pas toute parole qu'il faut que tu boives. Parce que ça peut produire en toi la mort, mes amis. Voilà pourquoi toute parole qui ne sort pas de la bouche du Seigneur, de Yeshua, toute parole qui ne sort pas de l'Évangile, frères et sœurs, il faut la rejeter, mon ami. alléluia Il faut que tu la rejettes parce qu'il en dépend de ta vie, frères et sœurs, mes amis. Il en dépend de ton éternité. Tu comprends, frères et sœurs? Alléluia! Voilà cette violence que nous devons avoir frères et sœurs Cette fermeté que nous devons avoir frères et sœurs De garder le bon dépôt De garder la parole de vie De garder la parole de sainteté mes amis L'évangile de feu L'évangile glorieux L'évangile Frères et sœurs Cette parole mes amis Elle a des effets Cette parole a des effets La parole d'en haut Et la parole d'en bas aussi <rire> du, des, des ténèbres. Elle a aussi des effets, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà. Et cet effet qu'elle a eu, on, a, on le voit dans Genèse. Vous voyez, frère et soeur Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas, mes amis. Deux fois, il a dit ça. C'est terrible ça. Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Vous voyez, frère et soeur Donc cette parole-là, ça a tapé le cœur une fois. Ça a tapé le cœur deux fois. Ça a tapé encore. Ça a tapé encore, mon ami. Et c'est rentré. Vous voyez, frère et sœur Voilà pourquoi nous ne devons pas écouter n'importe quoi, frère et sœur. On ne doit pas ouvrir nos oreilles à n'importe quoi. Ouvrir nos cœurs à n'importe quoi, mon ami. Il faut prendre position. C'est ça le chrétien Prendre position. C'est pas on est chrétien. Oui, ben, je suis un peu euh, euh, charnel. Euh, bon, ce pas grave. Oh, mais ben, si je n'accepte pas ce pot de vin, bon, je ne pas trop apprécié. Frère, ce n'est pas notre problème, ça. Apprécier ou pas, mon ami. Tu comprends Tu dois être aimé d'en haut. Voilà pourquoi tous les chrétiens que nous sommes, on ne doit pas chercher à être aimés des uns des autres, aimés du monde, aimés de nos collègues, aimés des de, de, de, de, de, de, de païens, aimés de... Non, ce n'est pas ça l'évangile, frères et sœurs. Voilà pourquoi tout à l'heure, on a pris la, la parole dans Exode 23. De ne pas se détourner, de ne pas se mettre avec la multitude pour faire le mal. Tu comprends Et aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de chrétiens, frères. Tu vois Ils vont se mettre avec la multitude de ce monde, vous comprenez Parce qu'ils ne veulent pas... C'est comme Pierre. Pierre, il s'est caché avec la foule pour qu'on ne trouve pas qu'il était à Yeshua, mon ami. Parce qu'il il voulait nier Yeshua. Vous voyez Voilà comment ça se passe quand on veut nier le Seigneur. Pour ne pas avoir de problème, pour ne pas être combattu, on va se mettre avec tout le monde la foule pour... Ah oh là là, je suis en sécurité. Mais attention, le coq va chanter, mon ami. <rire> le coq va chanter une fois, deux fois, trois fois. Tu vas savoir que là, là... Ta place, la, ta place est compliquée mon ami La place où tu es, l'endroit où tu es est compliqué frères et sœurs Vous comprenez Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas aussi s'asseoir dans n'importe quelle église Et c'est le, le cas aujourd'hui de beaucoup de chrétiens Oh église tant, oh église telle, telle dénomination, oh telle dénomination, oh telle église Ah mais il parle de la Bible Mon ami t'es mélangé, es là dans la compromission mon ami Tu vois tu vois Tu connais la vérité, tu connais la parole. Je vous dis la vérité avec la, la parole que nous avons reçue. L'évangile que nous avons éclairé, frères et sœurs. C'est compliqué d'aller... On peut aller dans les églises, s'asseoir, attention, pour euh, voir aussi ce qui se passe aussi. Parce que ne croyez pas qu'en fait, on est, euh, on, on est fermé, on est sectaire. secteur. Il faut bien comprendre la parole. Ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'il y a des enfants du Seigneur dans, dans tout. Le Seigneur a ses enfants, a ses enfants partout. Donc nous aussi, comme nous qui sommes éclairés, on a aussi un rôle... Vous comprenez? On a aussi une mission. Et la mission que nous avons, c'est quoi? C'est d'éclairer, d'être des témoins. Donc, le Seigneur peut te pousser à dans une église. Pas pour le but d'accepter des messages erronés, mais pour simplement euh, aussi parler, peut-être. Peut-être parler à quelqu'un, parler à, à l'église. Tu voyais? Et ce que tu leur diras, ben, ça peut créer un réveil, ça peut emmener un réveil, une prise de conscience. Et les gens vont réaliser que, ben, en fait, ce n'est pas la, la parole pure, ben, c'est ça. Vous voyez, frères et sœurs, vous comprenez Parce que le but de nous, chrétiens, ce n'est pas de rester entre nous, attention. Parce qu'on a vu dans la parole, les, les, frères, les, les, les, les, les chrétiens, les disciples, ils sont partis dans le monde entier. Vous comprenez Le monde entier, pour faire quoi Pour annoncer la parole, pour annoncer l'évangile. Tu vois Voilà pourquoi le Seigneur a mené la persécution aussi. C'est pour qu'il y ait dispersion. Parce que la parole dit qu'il est bon de demeurer ensemble On s'aime tellement des fois qu'on veut rester entre nous On s'aime tellement qu'on veut rester qu'entre nous Oh là oh là oh là ça, ça va péter mon ami Il y aura, Le Seigneur va ramener la persécution Le Seigneur va ramener la dispersion Pour que chacun aille travailler dans les nations Frères et sœurs vous voyez frères et sœurs Waouh Alléluia C'est magnifique Donc au verset 4 Le serpent dit à la femme Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas « Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. » Donc en fait, là, ils ont reçu un pot de vin par la parole. Ils ont reçu un message qui les a séduits, vous voyez, frères et sœurs, et ils ont cru à cela. voyez, frères et sœurs, voilà pourquoi la parole nous dit dans Somme 1. Oh là là, c'est magnifique. « Médite la parole jour et nuit. » On va le prendre rapidement parce que c'est... Je vous dis, c'est terrible, frères et sœurs. Il dit quoi Qu'est-ce que la parole nous dit Alors, tac, tac. Euh, oh, verset premier. Heureux l'homme qui marche. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mes amis, ça c'est nous les chrétiens. On ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. Tu vois Donc toute parole, les pots de vin que tu vas recevoir là, de, de méchants, Mon ami, il faut refuser ça, frères et sœurs. Même, des, même des, des, de tous, peu importe qui, qui est la personne. Les pots de vin, là, c'est compliqué, frère et soeur. Il faut rejeter les pots de vin. Parce que ça va pervertir ton message, changer ton message. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Donc, vous voyez Donc, un chrétien ne peut pas aller s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Alléluia, on prie le, le même Créateur. Alléluia, on est ensemble. Mon ami, ce n'est pas ce que la Bible dit. Non, non, non, non, non mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Vous voyez, frères et sœurs, on dit jour et nuit. Donc, le fait de méditer la, la, la parole jour et nuit, en fait, ça va t'épargner les embûches. Je vous dis la vérité. Parce que la parole nous dit que la parole est une lampe à nos pieds, frères. et En fait, la parole nous conduit. Donc, si tu n'as pas la parole, frère et sœurs, cette lumière qui est la parole, tu vas tomber dans des choses bizarres, je te dis la vérité, dans des pièges. Pourquoi Parce que ben, tu as mis la parole de côté. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire A c'est A, B c'est B. Un chien c'est un chien, un chat c'est un chat. Et c'est cette fermeté qu'on doit avoir frères et sœurs. Même si on te dit oui mais en fait tu sais tu peux l'appeler un chat quand même un tout petit peu. Mon ami ça c'est un pot de vin pas la parole, pot de vin. <rire> Une parole qui va te séduire, un pot de vin. Et avant que cette parole puisse te séduire, eh bien, va, en fait, pour amener aussi, euh, comment dire, euh, pour que le pot de vin, là, tu l'acceptes bien comme il faut, euh, que tu puisses te détourner de, de la vérité, on va te donner des pots de vin sur pots de vin, pots de vin sur pots de vin. Et lorsqu'il va falloir prendre position pour la vérité, frère et soeur, ben, tu seras incapable parce qu'en fait, tu as tellement reçu de pots de vin, de cadeaux. Parce que les pots de vin dans la parole c'est présent, c'est des cadeaux hein, aussi hein. En fait tellement que tu as reçu de cadeaux de présents, En fait tu n'auras pas la force de parler Tu n'auras pas le, la force de dire la vérité Parce qu'on a fermé ta bouche avec des présents On a fermé ta bouche avec des pots de vin Tu comprends frère et soeur Voilà pourquoi tu dois être quelqu'un qui ne court pas après les cadeaux Après les belles paroles Après l'amour des, des gens Ce n'est pas ça Sinon tu vas, dire, tu vas perdre facilement la parole, le message de l'évangile Et facilement te détourner du chemin de la croix Tu comprends frère et sœurs Voilà pourquoi nos communions fraternelles Oui c'est beau, on s'aime magnifiquement, alléluia Mais en fait nos communions aussi il faut faire attention pour ne pas tomber dans les sentiments Et commencer à plus écouter les paroles des uns des autres Plus que l'évangile mes amis La communion c'est magnifique, alléluia mais c'est la parole qui doit être au milieu. Et s'il n'y a pas la parole, mon ami, bon, en fait, il faut fuir. Il arrive à fuir aussi le pot de vin. Tu vois, frère et sœur, après, un chrétien, une sœur, il faut, faut bien comprendre les choses. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne un cadeau s'il il faut être équilibré. t'offre quelque chose, ou je ne sais pas, que forcément il veut te détourner, il veut te, donner un, il veut te détourner, il veut te, te donner un pot de vin. Il faut bien comprendre aussi le, le, le, ce, ce, ce message, frère et sœur pour ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Bon, C'est important. Vous voyez, frère et soeur Il y a des gens qui vont te donner des, des cadeaux, des pots de vin, mais derrière, ils ont une mission derrière. C'est que tu t'écartes tu de la vérité, mes amis. Vous comprenez, frère et soeur Donc, pots de vin sur pot de vin, pots de vin sur pot de vin, pots de vin, cadeau sur cadeau, tu reçois, tu reçois, tu reçois des télés chez toi, des vêtements, l'argent, oh, on te donne des, des voitures... Oh, oh là là, t es, t es, tu prêches bien, tu chantes super bien Des paroles et des paroles et des paroles et des paroles et des paroles et des paroles, paroles Oh là là là quand il, la, quand il faudra prendre position pour la vérité Si tu vois cette même personne qui t'offre des cadeaux, offre tant de choses En fait, tu ne pourras pas lui dire la vérité Pourquoi Parce que tu vas, tu as le poids des pots de vin sur toi Tu vois T'as les pots de vin sur toi et il va te dire, mais oui, mais hier, yeah, je t'ai offert ça. Mais pourquoi tu. Pourquoi tu veux parler Pourquoi tu ne veux plus marcher avec moi Mais pourquoi tu. Mais, mais, mais en fait, tu vas, tu vas commencer à fermer les yeux. Bah ben, en fait, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bon, c'est pas grave. Et tu fermes les yeux, frère. Tu, tu, tu, deviens, tu deviens un hypocrite. Vous voyez, frère et Les pots de vin. Mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Ça, ça c'est un message que le Seigneur nous donne dans ce, dans ce temps parce que ben, c'est ce qui va de plus en plus arriver à, à nous arriver on va beaucoup recevoir, on va beaucoup vouloir nous, nous donner des pots de vin et c'est là qu'il faut avoir le discernement frère et sœurs. discerner ce qui est du Seigneur ce qui n'est pas du Seigneur frère et sœurs, pour ne pas tomber dans le panneau voilà pourquoi il faut méditer la parole jour et nuit en gros être jour et nuit dans la, dans la présence de Yeshua pour entendre sa voix ah oui parce qu'il va te parler je vous dis la vérité et si tu ne fais pas attention, tu t'écartes. Et les paroles, toi qui es voyant, toi qui es prophète, toi qui es chrétien, toi qui es enfant du Seigneur, eh ben tes paroles vont commencer à se changer. Tu ne vas plus parler comme avant. Ben en fait, euh, voilà, euh, ok, bon, tu vas devenir léger, légère. Pourquoi tu as tellement reçu des pots de vin, tellement reçu des paroles, tellement écouté des paroles sur paroles, paroles sur paroles, même au niveau de l'Évangile aussi Combien de chrétiens ont reçu des semences On en allant écouter des évangiles voilà, qui ne sont pas dans la, de la parole. Vous voyez, frères et sœurs Et on se demande, mais comment c'est possible Mais tu es parti écouter quoi, mon ami Voilà pourquoi nous qui avons reçu la vérité, l'évangile pur, frère, on ne doit pas courir après des prédicateurs, prédicatrices. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux, on a même dû parler à des sœurs aussi, qui écoutaient des prédicatrices, qui disent qu'il faut mettre le voile, pas patati, patati, plein de doctrines, plein de, doctrine, de lois. Loi sur loi, lois loi sur loi. frère c'est terrible alors que le plus important, oui il euh, faut s'habiller décemment mais aujourd'hui il y a une doctrine qui sort de plus en plus il faut mettre le voile, il faut s'habiller avec des pantalons longs il faut patati, Oh patata oh patati, oh patata des, des, des, des jours et des jours qui n'en finissent pas frère tu vas te fatiguer <rire> vous voyez frère et soeur tu vois et, euh, et on voit verset 6 la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Donc, en fait, les pots de vin qu'elle a reçus par la parole, la séduction qu'elle a reçue là, ça a commencé en fait à, à, à voir l'arbre qui était interdit différemment. C'est-à-dire que ce que la parole défend, défend de pratiquer, défend de faire, à force d'avoir entendu des paroles sur paroles, paroles sur paroles, en fait, tu es devenu léger, tu as perdu ta garde, ton bouclier. Et tu commences à voir les, le monde magnifique, tu commences à aimer la musique du monde. Tu commences à, à, à convoiter. Tu commences à, à, à, à, dire, à pratiquer la, la masturbation. Tu commences à aller frauder. Tu commences à, à dire des insultes. Tu commences à. En fait, la, le, le monde, frère et sœurs. Vous comprenez, frère et sœurs Parce qu'il n'y a plus ce frein qui est la parole. Alléluia. Mes amis. Vous voyez, frère et sœurs Donc, Ève a comment la fait, la femme. A commencé à voir que l'âme était bon pour la nourriture Qu'il était appétissant pour les yeux Et que l'âme était désirable pour prospérer Elle prit de son fruit et en mangea Donc ça revient, ça rejoint Exode 23 On a vu, voilà Voilà on va le prendre rapidement elle en donna, On finit de lire ça Et elle en donna aussi à son mari, à son, à son homme Qui était auprès d'elle et il en mangea aussi Donc en fait les deux sont tombés dans le trou mes amis il n'y a pas un qui, qui a pu rattraper l'autre. voyez, or, en tant, que, même en tant que chrétien, nous sommes gardés, gardés des uns des autres. C'est-à-dire que si on voit notre frère qui est, ou notre sœur voilà, qui, qui, qui, qui, qui va tomber, etc., qui est en train de pratiquer des choses qui ne sont pas bonnes, ben en fait, tu l'avertis, il tu, tu, faut l'aider, tu l'aides. Tu lui, tu lui dis, ma sœur, voilà ce que l'évangile dit par rapport à ça, ça, ça. Ma sœur, la parole dit ça, ma sœur. En fait, c'est l'évangile qu'il faut... Euh, lui présenter. Pas oui, je pense que... Bon, en fait, c'est la parole qui est notre guide. Mes amis. Vous comprenez, frère et sœurs. C'est la parole, notre guide. Tu vois? Si ce qu'on te dit n'est pas la parole, mon ami, il ne faut pas accepter. Tu vois? Tu vois, frère et sœurs, Il ne faut pas accepter. Si ce n'est pas la parole, tu ne dois pas accepter ça, mon ami. Il vaut mieux rester seul Qu'à accepter des paroles Qui ne sont pas l'évangile Et ensuite ça rentre dans ton cœur Et ça produit des semences Vous voyez frères et sœurs Mes amis Donc on revient dans exode 23 Exode chapitre 23 On le relit Tu vois tu re Exode 3 verset 20, 23 verset 8 Tu ne recevras pas de peau de vin Car les peaux de vin Aveugle les voyants et pervertissent les paroles des justes. Après je ne dis pas d'aller vérifier, ah j'ai reçu un cadeau il y a deux ans, oh la la, oh là là. en fait, le Seigneur, en fait, le Seigneur nous garde quand même aussi, il faut, voilà, il nous garde, Parce on peut faire, on peut, parfois on peut faire des choses de manière innocente, on ne sait pas, et on agit peut-être de manière innocente, et le Seigneur il a vu que, voilà, notre intention n'était pas d'aller contre sa parole, et euh, tu pas fait exprès etc et euh, Voilà Il ne faut pas non plus euh, Tomber dans un, dans un extrême ou l'autre Mais en fait ce message ce soir C'est pour nous, a, nous, nous, nous avertir Qu'il faut veiller frères et sœurs Veiller aussi sur les prophéties que nous recevons Qui peuvent aussi être des pots de vin Tu vois Des pots de vin par la parole mes amis des cadeaux par la parole Des belles paroles Des belles paroles et des belles paroles Des paroles, des paroles Voilà qui vont t'ensemencer Des paroles qui vont produire en toi Le fruit de la désobéissance Le fruit du péché Mes amis fais attention aux paroles Que tu entends mon ami Aux paroles que tu acceptes mon ami Ma soeur mon frère, homme, femme Vous comprenez Les paroles On le voit dans le monde Regardez aujourd'hui les hommes de ce monde Ils disent des belles paroles On fera si on fera ça. En fait, c'est la séduction. Et les gens disent Wow, bravo C'est le meilleur Mes amis, on se rend compte demain que tel président, tel dirigeant n'a pas tenu sa promesse. Mais ben oui, des pots de vin, des cadeaux. Tu as aussi des belles paroles, des cadeaux, des cadeaux par la parole. Des cadeaux et des cadeaux et des pots de vin et des pots de vin et des pots de vin et des pots de vin. Pots de vin. Malgré que hier, ils ont vu c'est le chaos, mes amis. Malgré qu'ils ont vu que, en fait, l'homme est un auditeur oublieux. Malgré qu'ils ont vu que tel, comment dire, homme, tel dirigeant, tel président, hier a fait ça, ça, ça, ça, comme, comme chose, qu'ils ont déplu, qu'ils les ont poussé à, à comment dire, à manifester, qu'ils ont poussé à, à, à, à, à tout casser, etc. La, la, les mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont de nouveau encore être séduits par les paroles. Les paroles et les paroles, mes amis. Après, ils, ils se rendent compte en fait, « Oh, c'est encore une supercherie, mon ami, ça t'a aveuglé. » Les paroles nous aveuglent, les discours les discours là, mielleux, nous aveuglent, mes amis. Les beaux discours nous aveuglent. Oh, les discours, oh, les discours. Frère, les discours là, c'était pas enraciné là, mon ami. Et dans la parole, la vérité, la sanctification, l'évangile véritable, frère et sœur, tu vas être balayé, mon ami. Je te dis la vérité. Combien de chrétiens sont sortis de l'évangile à cause des discours euh, mielleux, à cause des pots de vin par la parole? Beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité. Combien de chrétiens n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur à cause des pots de vin par la parole, à cause de la séduction par la parole? Mes amis, c'est grave. Je vous dis la vérité. Vous voyez, frères et sœurs? Tu vois? Tu ne recevras pas de peau de vin, car les peaux de vin aveuglent les voyants et pervertissent les paroles des justes. cest en fait, tu vas plus parler selon la vérité. Il y a des chrétiens, tellement ils ont reçu des peaux de vin, ils sont incapables de dire la vérité. Ils sont incapables de parler selon la vérité. Pourquoi? Trop de pots de vin. Tu vous dis la vérité? Trop de belles prophéties, tu vois? Trop de, de, voilà quand on dit belle prophétie, c'est des prophéties charnelles hein, qui ne vient pas du Seigneur, qui a produit en, en eux quoi, Et eh ben ça a produit en, en eux ben ils, ben ils prennent plus position pour la parole du Seigneur. Tu vois frères et sœurs Oh là là là là là Que les sœurs nous gardent tous, hein? moi aussi le premier. Hein? Attention n'est pas arrivé mes amis. Vous Voyez Et on va prendre euh, Mathieu, On va pas rester longtemps, rassurez-vous. Matthieu 4 au verset 1er Alors Yeshua fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim Et le tentateur s'est approché dit Si tu es le fils d'Elohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains Tu vois en gros, peau de vin par la parole Des belles paroles, des cadeaux par la parole Si tu es le fils de Dieu mais Non mais tu es le fils de Dieu quand même des paroles qui vont t'élever. Des paroles, des paroles et des paroles mielleuses, mes amis. Et donc le diable c'est faire ça avec Yeshua. Comme il a fait avec Adam et Ève. La parole, frère, la parole est terrible, frère. Ça, ça a une puissance la parole, mes amis. Comme euh, celle du Seigneur, elle a des effets terribles, glorieux dans la vie d'un homme. Mais comme celle de, de l'ennemi aussi. Elle a des effets destructrices, destructeurs dans les âmes. Dans nos âmes, si nous ne faisons pas attention. Tu vois et le tentateur s'est approché, dit Si tu es le fils d'Elohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. Donc en fait, le Seigneur Rétoque répond par la parole. La parole dit Tu vois, fermeté, mes amis. Tu vois Voilà pourquoi la parole nous dit dans Somme 1 Médite jour et nuit. Tu vois en fait, le fait de méditer jour et nuit, comme je le redis, je le répète, c'est pour t'éviter les embûches. C'est pour t'éviter de tomber dans des pièges. Nous éviter les pièges, frères et sœurs. Tu comprends Waouh Parce que les belles paroles, les paroles... Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un païen. Hein? Ça peut être même un chrétien, une chrétienne, qui vient te donner une parole, tu vois Mais qui ne vient pas du Seigneur, mes amis. Tu vois et là, il faudrait être catégorique Ferme Selon la parole que nous lisons Que nous méditons jour et nuit Pour réussir dans tout ce que nous entreprenons Frères et sœurs Tu vois Verset 4 Mais il répondit et dit Il est écrit Attention, je ne dis pas qu'il faut soupçonner le mal Vivons simplement notre vie avec le Seigneur Et papa va nous éclairer en fait C'est lui qui nous éclaire frères et sœurs Ça, Et sa parole, sa, sa parole nous éclaire Vous comprenez Alléluia L'être humain ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim Donc on vit par toute parole qui sort de la bouche d'Elohim, de du créateur Voilà ce qui nous fait vivre, les paroles d'Elohim On n'a pas dit c'est ma parole, on n'a pas dit c'est la parole de tel, euh, un tel la parole de, de, de, de, de, de, du monde C'est la parole d'Elohim qui nous fait vivre Donc toute, toute, toute parole qui ne vient pas de lui, il faut le rejeter vous voyez il faut, il faut le rejeter Avec fermeté Tu vois frère et soeur Alors le diable le transporte dans la sainte ville Et le met au sommet Donc en fait on va encore te, te, te, te donner Encore de plus gros pots de vin Encore de plus grosses choses encore Pour, pour te, te, te, te sortir De l'évangile de Yeshua Tu vois Et lui dit si tu es le fils d'Elohim, jette-toi en bas. Voilà, quelle peau de vin, mes amis, quelle séduction, quelle parole terrible, mes amis, qui, qui, qui, qui peuvent même te pousser à faire des choses que le Seigneur ne te demande pas de faire. Je vous dis la vérité. Tu vois, comme a fait Élie. Élie a reçu l'appel du Seigneur, mais Élie est parti, faire des, il a tué tous les prophètes, et le Seigneur n'a pas dit de faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Jézabel a parlé. Jézabel a parlé. Une parole de Jézabel mes amis. Tu vois La parole a détruit l'appel de, des lits. Il n'est pas de se cacher quelque part, mes amis. Vous voyez Frère, c'est terrible, frère et sœur. Hein? Donc voilà pourquoi il faut être là où le Seigneur veut qu'on soit. Tu vois, de, ne, de peur de ne pas être détourné par des paroles qui vont venir après. Donc voilà pourquoi il faut faire la volonté, la volonté du Seigneur et malgré les menaces. Malgré les combats, il va, te garder, il va nous garder Parce que nous sommes dans sa volonté, frère et sœurs. Vous voyez, frère et sœur Tu vois Waouh, wow, ça, ça vous encourage ce partage hein? Je crois que ça va nous encourager à, à de plus en plus veiller Et de pouvoir que, comprendre Que être chrétien, ce n'est pas un chrétien du bâtiment C'est un chrétien de la parole, frère et sœur Alléluia. Vous voyez, un chrétien qui, qui, qui vit selon la parole Qui ne vit pas selon les émotions les ressentis, qui ne vivent pas par rapport aux autres, mais qui vit par rapport à la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Et nous, sommes dans, nous sommes dans un temps où très peu de chrétiens vivent selon la parole. On le voit. Très peu mettent en pratique la parole du Seigneur. Oh Seigneur Yeshua, qui nous aide encore à mettre sa pratique en parole sa parole en pratique. Vous voyez? Verset 6. Si tu es le fils de jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi... Des ordres à ses anges Et sur leurs mains ils te porteront de peur Que tu ne heurtes du pied Une pierre C'est terrible Yeshua lui dit, il est aussi écrit Tu ne tenteras pas le Seigneur Ton Elohim Donc il ne faut pas tenter le Seigneur mes amis Tu vois Ah oui, on ne tente pas le Seigneur mes amis Le diable le transporte encore Donc en gros les paroles vont arriver encore les pauvres de vin vont encore arriver la, Les paroles mielleuses, les paroles séductrices Les paroles dévastatrices Vont encore frapper Frapper encore, frapper encore C'est pas fini mon ami Ça va encore arriver, arriver, arriver Jusqu'à quand il espère en fait Que ça produise en toi La, la, la, la semence qu'il veut Mes amis Il faut être catégorique La Bible dit pas ça, je le fais pas Même si on te traite de tous les noms Ne le fais pas qui t'a resté seul, ne le fais pas Parce que mon ami, c'est Yeshua qui prime Alléluia La tête de l'église Le chef de l'église, mes amis Vous voyez et sœurs. Alors Yeshua lui dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Elohim, ton Elohim Et, et tu le serviras lui seul alors le diable laisse et voici des anges s'approchaient et le servaient. Donc plus tu prends position, plus on position pour la vérité, pour le Yeshua, plus ben, la, gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur va nous accompagner. La gloire de Yeshua va nous précéder. Je vous dis la vérité. Et ça me rappelle il y a quelques années quand je vous ai expliqué dans mon témoignage plusieurs fois. quand m'avait téléphoné, il me restait, à l'époque j'étais n'étais plus dans le foot. j'étais, j'avais plus rien pour vivre frère, c'était terrible. Il y a un jeu, il me restait 6 euros pour, fi pour finir le mois. Et entre-temps, j'ai passé mon concours pour, pour, rentrer dans la, pour devenir euh, fonctionnaire. Vous voyez Donc, il se passe quoi Il se passe que Skank m'appelle un soir pour me demander quelle est ma radio préférée, frère. Une parole terrible. Un hein? pot de vin terrible, mes amis. <rire> un pot de vin, frère, que, qui m'a présenté un moment, qui a été présenté à un moment opportun parce que, c'était un moment où j'étais en difficulté. Vous voyez, frère et sœur? Donc, en fait, tu seras tenté, tu vas recevoir des pots de vin dans des moments terribles de ta vie, des moments où tu es quasiment, c'est compliqué pour toi, là, tu es presque KO. Tu vois? Fatigué. Vous voyez, frère et sœur? Eh bien, c'est à ce moment-là, en fait, précis. Voilà, on a vu le Seigneur, 40, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et en fait, il euh, c'est terrible, le, le diable est méchant, frère et soeur. Oh là là, il est méchant. Mes amis. Et après avoir jeûné 40, jeûne 40 nuits, finalement, il eut faim. En fait, il a attendu qu'il ait eu faim, parce qu'il sait que s'il n'avait pas faim, là, ah, il va direct. En fait, il vient des moments opportuns, voir si ça peut marcher son truc, mes amis. Je vous dis, c'est terrible, mes amis. Vous voyez, frère et soeur Oh là là là là. Donc, Scarg m'appelle, quelle est votre radio préférée j'ai réfléchi, j'ai dit, non, mais non, j'écoute pas Skyrock, moi. Donc, en fait, ah non, Seigneur, c'est toi. Dans mon âme, je, ça a été vite, hein. Ma radio préférée, j'ai dit, je crois, j'ai dit, c'est Jésus. J'ai dit un truc comme ça, c'est ça, j'ai dit, hein. Mon préféré, c'est Jésus, voilà. Mon préféré, c'est Jésus. Après, mon répétant, quand même, quel est votre radio préféré Parce que si tu dis Skyrock, à l'époque, tu gagnais 1500 euros, je sais pas quoi, c'est comme ça. Frère. Frère, j'ai dit, mon préféré c'est Jésus Mon préféré c'est Jésus Frère, c'était catégorique Fermeté mes amis, Jésus Mes amis, Alléluia Alléluia Jésus, Jésus Mes amis, Scarak est devenu fou Scarak encore, ils ont fait quoi Ils ont dit, mais réponds et on te donne moins CD Tu ne veux pas gagner moins CD de Jésus À l'époque, un CD de Jésus, ils m'ont dit j'ai encore dit mon préféré, c'est Jésus. Donc vous avez plusieurs fois. Un, deux, trois. C'est l'ennemi qui était derrière ça. L'ennemi qui était derrière ça, mes amis. Il n'a pas changé. Il va, te, il va nous envoyer des, des pots de vin comme ça encore. Je vous dis. Mais il va falloir être ferme. Alléluia. Mes amis, je vous dis la vérité. Alléluia. Et ensuite, en fait, il m'ont laissé tranquille. Et ensuite, mon concours, c'était validé. Parce qu'en fait, la réponse était à la fin du mois du concours. Donc j'aurais dit Skyrock, mais ben, j'aurais perdu. Je, je, je, le diable aurait tout cassé. Il aurait dit au Seigneur, mais regarde, il a, il, il a, il a pêché là. Il a reçu mon pot de vin. Donc euh, le, et le Seigneur est juste. Hein. Donc en fait, certainement, ben, c'est pas certainement. C'est sûr pour moi. Ça aurait été caduque, le, le concours là, il serait KO. Pourtant, j'étais parti là-bas sans avoir révisé. J'ai dit au Seigneur, si tu existes, Seigneur, si tu existes, mais ben, j'ai dit au Seigneur, tu nourris les oiseaux du ciel. Voilà, de, enfin, je sais pas ce que j'ai dit au Seigneur exactement, ça fait très longtemps déjà. Mais en tout cas, c'est ce que je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, euh, « Donne-moi voilà, donne l'intelligence, Seigneur. » Je n'ai pas ça qu'on qu'on s'en réviser frère. Ils ont pris 50 personnes sur 800 ou 1000 personnes, frère. J'étais dans les 50, 55, 56 ou 55. Frère, c'est terrible. Et c'est là que j'ai commencé encore plus à comprendre que c'est du sérieux. L'évangile, là, c'est du sérieux, frère. Voilà pourquoi tout ce qui est cadeau, frère, on ne coupe pas après ça, mes amis. On ne coupe pas après les cadeaux des gens, les belles paroles, l'amour des gens. Non, non, non. C'est l'amour de Jésus qui nous apporte. C'est ça le message de l'évangile. C'est ça le message que nous, nous devons garder l'amour de Jésus. Alléluia. Il y a quelques mois, on reçu un investisseur. Il est venu nous voir par rapport à la bonne pause, ma, notre boîte. Il est venu nous voir par rapport à ça pour investir de l'argent, tout ça. Euh, je ne sais pas combien d'argent, vous euh, voulez mettre 20 000 euros, je sais pas, 20 000 euros, tout ça, quelqu'un d'autre quand est venu nous voir pour ah, investissement. Frère, frère l'argent, là, on est dit, non, non, non, dans, dans notre cœur, là, on n'en a pas discuté, là, on a dit, oh là là, avec mon frère Ulrich, on a dit, oh là là là là là, là notre boîte va pas, pas en fait c'est compliqué ça, l'ennemi est méchant. Frère, tu commences à bombarder l'évangile tu commences à prêcher la parole, frère, parce qu'il me dit qu'il était témoin de Jéhovah. On a commencé à parler, il des témoins de Jéhovah. Frère, j'ai dénoncé les témoins de Jéhovah. Cette religion sectaire, cette religion, ils ont changé la parole. Ils, passent, ils disent que Jésus, c'est un petit Dieu, c'est un petit Dieu, c'est un Dieu avec un petit dé. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Sauveur, comme étant Elohim, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Frère, je, je, on a parlé de la parole. Et après, j'ai dit, c'est la parole. Hein. Donc, en fait, même s'ils voulaient investir 20 000 euros pas, frère, je, je vais prêcher la parole. C'est pas mon problème de son argent, mon ami. <rire> je lui dis qu'on est témoin, la Bible, dit que nous sommes témoins de Jésus. c'est ça que la parole dit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que Dieu nous, a dit, nous dit. le Seigneur. Je vais prêcher ça, frère. Je vais prêcher ça après il m'a parlé de de, de femmes, je sais pas quoi, frère. Je dis ça, c'est le péché ça, mon ami. Je dénoncé ça aussi, mes amis. Argent par argent On va te dénoncer Si c'est le péché On va te dire c'est le péché Si c'est la vérité On te dira que c'est la vérité On va te prêcher l'évangile Jésus est le sauveur Jésus est Dieu C'est le créa frère On a dit Dieu dit tout ça Vous comprenez Maximum si tu veux investir Ce n'est pas mon problème mes amis Frère On n'a pas de puissance Contre la vérité Frère Vérité c'est vérité Jésus c'est Jésus mes amis, il faut être fou mes amis. Donc que le Seigneur nous donne encore la folie pour prendre position pour sa parole. Alléluia. Et refuser les pots de vin. Donc je ne me suis pas dit, ah comme il veut mettre 20 000 euros. Non, je ne vais pas tout lui dire parce que sinon il va il va, il va être fâché. Et, et, et, frère, il a même encore. nous a même encore contacté encore pour faire des, des, des choses avec, avec nous, frère. <rire> oh les amis, les amis, les amis. Jésus Alléluia donc les pots de 20 frères Refusent ça, refusons ça Et nous serons bénis d'en haut Nous serons bénis par le Seigneur Il va prendre soin de toi et moi En fait, notre succès, notre réussite, c'est quoi C'est la parole Tu comprends frère et sœurs Donc on va le prendre pour finir ce... enfin, Avant de finir, je vais prendre le passage Mais on va prendre le passage encore de euh, De Somme 1 Il y a un truc qui est interpellant dedans Qui est intéressant pour nous Somme 1, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh Et qui médite, jour, qui, qui médite sa Torah La loi, la, la, la Torah c'est la loi Jour et nuit Il est comme un implanté planté près des, rés, des ruisseaux d'eau Qui rend son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne flétrit pas Tout ce qu'il fait réussit Tu veux réussir Ne crois pas que c'est les pots de vin qui te feront réussir mon ami C'est l'évangile qui te fera réussir dans toutes choses. Tu comprends Donc pas de compromission pas de mélange. Oui, c'est la parole qui te fera réussir, mon ami. C'est la mise en pratique de la parole qui te donnera du succès. Oui, frère et sœur. Alléluia, mes amis. C'est la parole qui nous donnera du succès. Oui, frère et sœur. Alléluia, mes amis. Ah, c'est glorieux. La parole de vie. La parole de vérité. Donc on reprend un, un autre passage. Un autre passage dans un roi. Et après je parlé d'un truc qui est très important après. Un roi 13. Un roi 13. Or il y avait un prophète qui habitait à Bethel. Et on voit cette histoire, excusez-moi. Pour finir en fait cette histoire, on demande par là que le Seigneur va donner vous l'irez chez vous cette histoire, et c'est très parlant aussi par rapport au, aussi aux pots de vin, aux paroles Christ. on voit par là que ce, cet homme a reçu une parole du Seigneur, a reçu l'évangile de Yeshua, frères et sœurs et, euh, et euh, une mission du Seigneur et un homme, un prophète est venu lui dire quelque chose, et ça l'a sorti de l'évangile du Seigneur, ça l'a sorti de la parole de Yeshua, frères et sœurs et les morts, donc on voit par là que les pots de vin emmènent à la mort les paroles mielleuses Voilà qui, Toutes paroles qui, sont, qui ne, ne viennent pas du Seigneur Que nous acceptons Nous amènent à la mort mes amis Vous comprenez frère et sœurs. Donc on voit l'histoire de cet homme là Il a écouté ce vieux prophète Il a écouté euh, tout ce qu'on lui a dit ce, Cet homme Et il est mort Donc on doit veiller pour ne pas Recevoir des paroles Voilà Qui ne viennent pas du Seigneur Et qui nous sortent de l'évangile de Yeshua Et qui peuvent produire notre mort Donc en fait il ne faut pas accepter des paroles Pour faire plaisir Oh, je vais lui faire plaisir, je vais accepter cette parole qu'il m'a dit pour, pour lui faire plaisir. Je vais prendre ce pot de vin quand même pour lui faire plaisir. Parce que je, à chaque fois, il me donne des, des, des, des cadeaux, des présents, je refuse. Frère, c'est parce que le Seigneur t'interpelle, parce que derrière, il y a, il y a un travail qu'on veut faire pour t'emmener à la boucherie. Vous frère et sœur. Et pour finir, j'ai ouvrir une parenthèse aussi. Chrétien, chrétienne, les, les, les frères et sœurs qui se, qui se marient, le mariage est concerné. Ceux qui sont concernés par le mariage, c'est déjà les concernés qui vont se marier. Et la famille. Le mariage n'a rien à voir avec l'église, les chrétiens, etc. Euh, euh, voilà. Après, des frères et peut peuvent participer au mariage de, de, de, de frères et soeurs. Ça Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu comprends Mais c'est la famille. C'est une histoire, une histoire de famille. C'est la, la maman, le papa qui marie leurs enfants. Vous voyez Donc, en fait... Euh, un dirigeant un, un ancien Un chrétien Un prédicateur Ne peut pas venir Entrer dans ton mariage Te dire des paroles Oh euh, euh, Si euh, telle personne vient dans ton mariage Oh moi je ne viens pas Vous comprenez Et toi chrétien Tu vas commencer à décider Ah ben en fait euh, euh, euh, Ah mais comme il m'a dit ça les Paroles Les pots de vin là, les, les paroles mielleuses les, La séduction mes amis Il faut veiller Vous voyez frère et soeur et quand tu te maries, chrétien, je une parenthèse, tu n'es pas obligé de faire prêcher un prédicateur ou un, un pasteur, un prophète, quelqu'un qui prêche l'évangile dans, dans l'église, qui vienne prêcher à ton mariage. Tu peux toi-même prêcher la parole pour ta famille, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs Je ne dis pas que c'est un péché ou quoi, ou c'est mal. Attention. Mais en fait, il y a des choses que je réalise de plus en plus. Voilà, De plus en plus, j'ai remarqué que par rapport à la parole, il y a plein de choses que, que, je, que, que je, je peux prêcher. Euh, par rapport à la, au retour à la parole le, La réforme, tout ça, etc euh, Depuis quelques temps Mais il y a des choses encore Que, que, que, que, que j'ai reçues selon la, Dans la parole, bien sûr hein, Que je n'ai pas vu écrit dans la parole Que nous-mêmes nous faisons Et je me suis rendu compte en fait qu'on en fait, on ne fait pas attention On met en place des, des systèmes, des doctrines, etc Et, et, et, et c'est compliqué Je ne dis pas que c'est mal, attention Ce n'est pas ce que j'ai dit Mais c'est comme si en fait en fait, c'est comme si on veut que le dirigeant vienne en quelque sorte bénir le mariage, alors que le mariage est déjà béni. Vous comprenez, frère et soeur Vous comprenez À mon mariage que j'ai fait en 2010, frère, je ne connaissais rien encore de... Les... Enfin, on ne connaît toujours rien, attention. Je... je ne dis pas que je connais. Mais on connaît déjà des... un peu plus qu'il y a 10 ans. Vous comprenez un peu le message Attention, mes amis, on en a un choix. Vous voyez Et c'est moi-même qui ai prêché à mon mariage. J'ai écrit à l'époque, j'ai versé sur une feuille, je me rappelle... Et c'est moi-même qui ai prêché à mon mariage. J'avais ma famille, tout ça, mes frères, des, quelques, quelques frères et sœurs. Et c'est moi qui ai prêché. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, toi qui te maries, toi qui vas te marier dans 10 ans, dans 5 ans, voilà, eh bien, sache que tu peux prêcher à ton mariage. Tu vois? Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Notre rôle, c'est dans l'église. La parole. Surveiller la parole. Veiller sur la parole. C'est ça notre rôle, en fait, en vérité. Vous voyez frère c'est comme on a pu dire à certaines personnes il n'y a pas longtemps que le rôle des anciens, des anciens j'ouvre je je je une parenthèse avant de finir, que le rôle des anciens, c'est d'annoncer l'évangile, d'envoyer les gens vers Yeshua, comme l'a fait Jean-Baptiste. Euh, Jean Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, suivez-le. C'est ça le message en fait de, de, de nous dirigeants. C'est le fond de nous faire croire que oui, les dirigeants ils sont élevés, patati. J'ai fait, oh là, là, on a dit, attends, on pas seul, je dis on a dit à ces personnes-là. Attention, c'est parce ce que dit la parole là, non, non, non, non, non C'est parce ce que dit la Bible là, mes amis là En gros, il faut double honneur, oui, la parole parle de double honneur Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est, en fait, c'est, euh, comment dire ça Quelqu'un qui annonce l'évangile, eh ben, ou, euh, ou un chrétien, ou voilà, ou, ou un ancien, ou quoi En fait, on doit tous, on doit tous se respecter, en fait c'est mutuel Et c'est écrit dans un pierre là-bas Soumettez-vous, en fait la soumission, euh, comment on a, le dit encore, en gros c'est mutuel en fait mettez vous les uns les autres envers les autres, voilà, c'est ça C'est pas seulement dans un sens, c'est mutuel Et c'est un respect normal que chrétien doit avoir pour tout le monde en fait en vérité mes amis Vous comprenez Et ce frère qui voulait nous faire croire qu'il fallait plus respecter un, un ancien On parle de l'âge, c'est un ancien dans l'âge, hein, euh, on parle de l'âge là mes amis, attention que cette personne me demande, après, est-ce que je suis un ancien J'ai vu, non, non, non, non, moi je suis, euh, appelle-moi Hervé, frère, Hervé, frère, c'est compliqué. On veut te mettre des fois sur des pédestals, frère, tu ne veux pas ça, mais on veut te mettre sur un pédestal, mes amis. Après, on va dire, ah, il a dit, il est, il est, il est, il c'est un ancien. Mon ami, attention, je suis un jeune jean moi laisse moi tranquille. Un frère qui aime Yeshua. Alléluia Donc, toi qui vas te marier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ne laisse personne rentrer dans ton mariage pour diriger ton mariage et mettre de un ordre dans ton mariage oh moi si je fais ça oh pat... non non non non non non mes amis Vous voyez frère et sœurs ça s'appelle le contrôle ça beaucoup de mariages sont contrôlés Vous voyez frère et sœurs et c'est grave ça mes amis ça c'est grave comment on peut entrer dans un mariage de quelqu'un et dire ah je serai pas là je viens pas si telle personne vient oh moi je viens pas oh si patati oh patata mes amis mais c'est comment c'est pas c'est c'est pas possible donc veille sur la parole, ma, ma soeur, mon frère, moi je suis déjà marié, moi Donc, euh, donc si ça me, ça me serait arrivé ça Eh ben la personne qui me dit ça, c'est elle-même que j'aurais chassé <rire> vous, voyez, frère, vous voyez ce que je veux dire, frère C'est moi-même qui aurais dit, bah, finalement, mais toi tu veux pas mon mariage Comment tu veux entrer dans mon mariage et me donner le... qui je dois inviter, mes amis Je te, je te chasse Vous voyez, frère et soeur C'est ça être chrétien, position, mes amis, Alléluia. Vous voyez, frère et soeur et bien évidemment, euh, euh, voilà, euh, voilà, veillons sur la parole, veillons ne pas recevoir des pots de vin, etc. Et, euh, et le Seigneur euh, nous, nous, nous, nous sauvera. Vous voyez, frères et sœurs Donc, toi, frères et sœurs, si tu vois que quelqu'un va se marier, quelqu'un veut se marier, et tu vois que sa vie c'est compliqué, il y a des choses compliquées, frères, tu ne peux pas participer à un mariage comme ça, ce n'est pas possible. Vous comprenez Ce n'est pas possible. Pourquoi parce que c'est l'évangile qui doit prendre le, qui doit primer. Vous voyez frères et sœurs Alléluia, l'évangile. C'est l'évangile qui prime. C'est l'évangile qu'on doit mettre au devant mes amis, c'est pas nos sentiments. Oh, c'est pas comme je l'aime bien patati patata si moi je vois que quelqu'un est dans des trucs compliqués frères et sœurs, moi je ne participe pas aux choses qui sont compliquées mes amis. Vous comprenez frères et sœurs Pourquoi parce que c'est l'évangile on doit mettre devant l'évangile. On doit prendre position pour l'évangile. Vous voyez, frères et sœurs, Yeshua participé au mariage de Cana parce que il ben, y avait la paix, il y avait la gloire du Seigneur, il y avait la vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais tout ce qui n'est pas du Seigneur, mes amis, tout ce qui, euh, toute action qui ne glorifie pas le Seigneur, ben, il, faut, euh, il faut prendre position pour la parole. Alléluia! Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni voilà, pour nos vies, et euh, alléluia, à bientôt frères et sœurs, on va laisser passer un chant, s'il y en a qui ont des questions sur le, le, le pot de vin, hein, voilà, on reste bien sur les pots de vin, il n'y a pas de souci, poser des questions, et, euh, et si tu veux euh, euh, dire aussi, que, euh, confesser que tu as reçu des pots de vin, que tu veux confesser ça, il n'y a pas de problème, et si as, tu as confessé le péché, n'hésite pas aussi sur le chat, tu peux le faire, si quelqu'un veut son baptême, euh, il peut aussi le, le demander. Prochainement, il y aura une session de baptême. Je ne sais pas quel jour. Il faut qu'on s'organise pour des baptêmes dont des personnes veulent euh, se baptiser. Et si quelqu'un veut prendre son baptême, tu peux le dire sur le chat ou nous contacter par euh, mail contact@uvdn.org. Donc, euh, donc voilà. On va laisser passer un chant. Et euh, voilà, voilà pour là, pour là. un ou deux chants, un ou deux chants. Oh, on va on a plutôt deux chants pour euh, la gloire du Seigneur et euh, soyez bénis et euh, je vous dis à bientôt frères et sœurs, à bientôt que le Seigneur soit béni, glorifié, Amen Oui je veux toucher, oui, je veux toucher, oui, je veux toucher, tu es l'alpha, tu es l'alpha, tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ, tu es l'alpha, et l'oméga, tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ, tu es l'alpha, et l'oméga, tu es l'alpha.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 Oh, oh, oh, oh, ce parfum. Pour trouver ce parfum. Oh, oh, oh, ce parfum. De bonne odeur que tu aies échoué. Tu as fait violer ténèbres et la peur. Depuis le jour où tu habites en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 le parfum du grand roi Qui m'a sorti des roi. ténèbres Et qui m'a fait venir à sa lumière Son nom c'est Adonai Et au Son nom c'est Adonai Et au Son nom c'est Adonai Et au ta beauté, ce parfum représente ta sainteté, ce parfum imprégné de ton amour, ce parfum c'est au choix, ce parfum c'est au choix